Écoutez-moi les petites montréalaises, j'espère que vous allez bien. C'est le moment du, du, du, du, du, du duel le 1v1 sur Marvel Snap BO2. Alors le format a un peu changé, enfin pas vraiment changé, mais en gros à la fin, euh, voilà j'écoute évidemment vos requêtes. Euh J'appelle finalement l'autre euh, dualiste sur Discord et on débriefe un petit peu le match. Euh, donc voilà, certains avaient euh, finalement envie. Euh, pas forcément que je passe toute la vidéo euh, en vocal avec euh, l'autre joueur parce que sinon on est un petit peu moins concentré et c'est... Euh le gameplay est un peu moins sympa, mais voilà, à la, à la fin on débriefe donc c'est plutôt euh, sympa. Donc je vais jouer dans cette vidéo, vous l'avez vu sur la vignette évidemment, contre oui, e streamer, youtubeur sur Marvel Snap que vous devez euh, connaître et je vais lui sortir des decks, mais alors des decks absolument euh, à la fois euh, inconnus, mais à la fois, euh, j'allais dire inconnus et surprenant, non, c'est la même chose, mais en même temps fort, avec une vraie puissance, un poil polarisé pour certains. Donc vous avez évidemment le fameux deck Ronan que j'ai présenté euh, sur YouTube hier, si je dis pas de bêtises. Un, un, deck, euh, un deck merveilleux, tout simplement. Beaucoup de puissance, beaucoup de surprises, des bonnes cartes counter. Donc, on est sur une version un peu électro. Finalement, l'idée, c'est de ne pas faire un deck basé... Enfin, comment dire Avec un plan de jeu unique qui est Ronan. J'en ai beaucoup, beaucoup essayé des versions où il n'y a que Ronan comme plan de jeu. Le problème, c'est que ce n'est pas assez bon. Donc, euh, finalement, ça nous amène dans des, des win rates dégueulasses, des average cubes dégueulasses. Et ça n'a pas de sens. Euh, un deck fun, juste fun. Non, on a quand même envie de gagner un petit peu. Donc, vous avez euh, l'idée, c'est évidemment de jouer avec Electro, avec Wave. Donc, de à partir du T3, enfin à partir du T4, d'enchaîner les monstres. Euh, donc, vous avez euh, le Sunspot, les Bonimo en départ. Et après, le Baron Bordeaux qui fait piocher une carte à l'adversaire, qui est probablement à la pire carte du jeu. Mais cette carte, elle va rarement être jouée parce qu'elle va coûter 6. Et donc, le Ronan va garder de la puissance. L'avantage, c'est que le Ronan, il a exactement la même puissance que le. En fait, c'est un Dino à l'envers. Donc, ça, c'est pas mal. Dino, c'est quand même une des cartes les plus fortes du jeu en termes de puissance. Vous avez euh, le petit lézard pour la curve, donc l'idée c'est d'arriver à faire T1, T2, et ensuite Electro ou Wave, et ensuite on enchaîne avec du Sandman, avec du Ronan, euh, donc plus 2 pour chaque carte dans la main de l'adversaire, de l'aéro, du Doom de Odin, donc on peut vraiment faire Sandman, euh, par exemple on est sous Electro, on fait Sandman into Doom into Odin, Bah c'est quand même extrêmement puissant en termes de points. Il y a aussi du Ronan, on peut faire Ronan into, euh, into Doom into Odin, ou alors Ronan into Aero, enfin voilà, il y a vraiment plein plein de choses à faire, il y a du Maximus, je vous mets euh, la tiralise dans la tronche, boum. Parce que euh, voilà, certains ont des problèmes oculaires. Voilà, c'est fait. Euh, et euh, donc euh, voilà, le deck Ronan que je vais jouer, je vais jouer deux decks évidemment, c'est un BO2. Et le pire deck du monde. Alors c'est pas le pire deck en termes de win race, c'est un deck qui est vachement polarisé, c'est un deck qui est hyper hyper hyper intéressant. Euh, alors normalement, j'ai pas encore sorti la vidéo au moment où là je vous présente euh, la liste. Donc il est possible que ça évolue, mais franchement la liste, je pense que je vais quand même la laisser telle qu'elle, parce qu'elle fonctionne hyper bien. Euh, alors il y a des counters, j'en parle dans la vidéo de toute façon, des, des match-up counter et des matchups contre lesquels on est bien. Mais en fait l'idée du deck c'est de bloquer l'adversaire. Donc on a vraiment des trucs comme out qu'on va donner avec Viper... Titania qu'on blo bloque l'adversaire et après on la récupère, Green Goblin, euh, on a le Mojo parce qu'il est 8 points très très souvent dans ce deck et c'est incroyable. Il y a Débris pour bloquer l'adversaire, on a Polaris pour choisir les lieux qu'on va bloquer et en fait derrière on a du Azmat avec du Luke Cage donc on va pas prendre, pareil Black Widow finalement ça bloque sa draw et surtout il est obligé de jouer un truc à zéro on board euh, et on a Azmat Luke Cage évidemment pour, bah, vu qu'il a plein de merde déjà de base, bah, pourrir totalement, vous allez voir le plan de jeu est absolument excitant et génial et horrible si vous voulez avoir aucun ami euh, sur le jeu il faut jouer ce deck là euh, et il y a la spider woman qui est super bien parce que le gars il va avoir que 4 merdes en face bim lui ça ça, ça fait gagner bah c'est pour 5 13 points en fait hein. enfin euh, 12 points pour 5 donc c'est énorme énorme énorme donc là c'est pareil je vous mets la tirelis dans la tronche et euh, sur ce je vous souhaite un délicieux délicieux visionnage n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à parler euh, voilà autour de vous de, de, de la chaîne si jamais vous voulez euh, euh, bah, et m'aider déjà dans mon activité et aider les, euh, les autres, euh, la plebe finalement vos amis vos amis médiocres euh, à progresser et à prendre du plaisir voilà <rire> sur ce bon visionnage. Et c'est parti, on démarre tout de suite contre oh Oui. Le premier deck c'est le Ronan. Le code euh, est rentré et ensuite on enchaînera directement avec le deuxième euh, le deuxième deck et ensuite évidemment euh, je l'appellerai sur Discord. Donc le deck Ronan basé sur euh, finalement une ossature un petit peu euh, euh, un peu électro, donc euh, c'est surtout le Sandman qui va être intéressant. Sandman Aero, c'est des cartes qui ont beaucoup de puissance et en même temps, c'est des cartes qui euh, peuvent évidemment bloquer l'adversaire. Donc on va voir ce qu'il joue. Queen jet Alors Queen jet c'est soit Moon Girl Dino, mais oh oui, c'est quand même plutôt un joueur tryhard, donc on va dire que ça doit être un Thanos. On a la merveille. On a la merveille en main. Euh, on va Baron Mordo ici. Quoi qu'on va peut-être Baron Mordo sur un lieu qu'on ne connaît pas. Comme ça, si c'est un lieu, euh, on n'y a pas accès. Ok. Euh, bon, on aura déjà une créature dessus. Je pense que c'est plutôt intéressant. Intéressant. On a la wave into the doom. Avec Karmatache, c'est assez rigolo. On a Maximus maintenant. Ah. C'est un peu bizarre, mais je pense que je vais wave hein, ici. Et... Je vais pas snap, parce que... Je pense que Sandman est une carte sur laquelle je pourrais snapper. Genre, si j'ai Sandman, je snap. Mais là, sans Sandman, je sais pas, juste avec les Doctor Doom, si j'arriverai à gagner. Je pense que ça va dépendre de son... Euh... Log Joe, en fait. S'il a Log Joe, je pense qu'il y a moyen que je snap pas. On va voir. Ah, le problème, c'est que le Camartage, ça... Ça nous pose problème aussi. Alors ça, c'est pas grave du tout. Parce qu'on a le Docteur Doom et c'est plutôt une bonne chose presque. Donc ça sera Docteur Doom ici. Je sais pas, j'ai envie de snapper quand même. Écoutez, on va balancer un snap. Parce que Doom into Ronan, into Odin, c'est quand même une belle combinaison. Ou alors euh, le mieux ce serait top decker le Sandman ou Aero. Franchement Aero serait un super top deck également. Mais là on a quand même une belle combinaison. Et en vrai ce Sanctum c'est vraiment un lieu qui nous plaît quoi. Euh, je... le, le fait qu'il n'ait pas eu le.. Après il peut l'avoir plus tard le Lockjaw. Mais le fait qu'il ait pas eu le Lockjaw dans la curve, euh, c'est-à-dire sur le tour 3, le, le fait qu'il y ait ce Sanctum, avec un deck comme ça qui peut vraiment avoir accès au lieu. Ouais ça ça pique un peu. Ça, ça pique un peu. Euh... On a le Sandman. On va jouer au mid. On va vraiment essayer de gagner au mid et de bourriner au mid. Dur à dire. Le Renan est gros après, hein. Le renan est gros. Hein. Le renan est gros parce que il y a ce. Ouais. Il y a ce Odin. Enfin, il y a ce Maximus que je peux jouer si je veux. J'ai l'impression qu'Odin est quand même meilleur. Ça me permet d'aller à droite. Euh... Comment il peut gagner ici Maximus me met bien à gauche. Hein. Ça le fait piocher deux cartes. J'ai l'impression qu'à droite j'ai quand même gagné, je vois pas trop comment il peut y aller. Je sais pas si ça a du sens le Odin. Ça baisse mon Ronan, mais finalement ça rajoute une carte aussi à gauche. Je sais pas, c'est l'un ou l'autre. J'ai l'impression que Maximus c'est très ok moi. Je crois qu'on va Maximus au-dessus d'Odin, même si ça paraît trop bizarre. Et je pense qu'à droite, c'est bon. Ouais. C'était pas évident. Il a joué deux cartes et on lui a fait piocher deux. Ça nous a permis de continuer à gauche. En même temps, ouais, c'était... Euh... Je pense qu'Odin était meilleur. Parce qu'Odin, ça mettait moins de points au milieu. Mais finalement, ah, ça mettait que un de plus à gauche. Non, Odin, Odin faisait moins de points. Parce que là, j'ai fait 9 et 3, 12. Et avec Odin, j'aurais fait 10 au mid. Donc, j'ai eu 2 d'écart. J'aurais eu 2 d'écart. Ah non, remarque, il y aurait eu un plus 5 à droite. Donc, en fait, il y aurait dans tous les cas, une... il y aurait une victoire ici, une victoire là. Non. Ça aurait été un poil mieux. Ah, c'était pas évident. Bon. Le Ronan qui gagne le premier match. <rire> vamos, vamos, vamos. Ok. Euh, alors, ça, c'est plutôt une bien pour nous. Les Bonimo, très bonne carte, 7 points tout de suite. La Mindstone, très bonne euh... pierre évidemment. Les Muria sur T2, ça me va. En général, j'ai pas de T2 à jouer. Donc c'est heureusement que ça n'arrive pas sur T3. Alors je peux peut-être snapper vu que j'ai Sandman into Ronan into Odin, ça marche pas. Sandman into Ronan into Maximus, c'est sympa, mais faut voir. Faut voir, faut voir. Wave ça contre bien, et, enfin Wave et Sandman ça contre assez bien le, le Lock Joe. Il peut pas faire boum bal tout balancer. Je pense qu'il joue Lock Joe, a priori dans les Thanos, il y a quand même Lock Est-ce qu'on Wave Est-ce qu'on Maximus J'ai pas trop envie de Maximus. Terre sauvage. Oh il y a le Electro. Bon, de toute façon je vais jouer une carte par tour. Je sais pas si c'est un Snap cet Electro. Que ouais. Je pense que ouais. cet électro c'est quand même un snap. Parce que j'ai des très bonnes draws. Alors c'est un peu un snap euh, en, en.. out quoi si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai pas encore mes draws. Enfin j'ai pas encore euh, les cartes qu'il faut en main pour que ce soit fort. Mais j'ai des bonnes pioches. Draw, euh, draw c'est pioche, enfin voilà. Que parfois on utilise des termes anglais alors qu'on pourrait les dire en français là-dessus euh, pour le coup. Autant card advantage, on va pas dire avantage en cartes. Quoique, il n'y a pas de carte d'avantage dans ce jeu. Mais, <rire> que ça peut arriver dans certaines situations. Bref. En tout cas, là, le, je vais plus jouer avec mes pioches. Donc, avec ces deux cartes-là qui sont importantes. Ok, il décide de concede. Intéressant. Considère que sa main n'est pas assez bonne. Et considère que les mots peut-être lui posent un peu problème. Sachant que je pourrais rajouter un 5, évidemment, sur la ligne de droite grâce au, au Docteur Doom. Bar sinistre. Ah, yeah, Bar Sinistre, c'est vraiment pas très bon pour nous, alors euh, je sais ce que vous êtes en train de penser. Et fichu, Docteur Doom sur Bar Sinistre Non, c'est trop faible. On va malheureusement passer. Boum boum. Ouais. On la wave ici. Nice. On peut tenter aéro sur Bar, mais c'est vachement dangereux. Ce qui va sûrement quand même jouer à un monstre, j'imagine. Attends, on va Sandman tout de suite. Un peu bizarre ça. Sachant qu'il ne peut pas être ajouté, hein, donc ça ne marchera pas. Est-ce qu'on fait un Sandman Ou un aéro à gauche C'est un peu grid. En fait, j'aime bien l'aéro à gauche, comme ça si on gagne à gauche, on a gagné. Vous voyez ce que je veux dire, -dire Au pire, on compte seed. Si jamais il y a une trop grosse créature, on coincide. Et on perd que 1. Je pense que c'est un play vachement grid, mais c'est un, un play qui mise que 1, donc je pense que c'est ok. On va voir. Un... Ouais, lich. Ok, intéressant. Ah non, ça a pas claqué son bar. Je pensais pas que ça allait faire ça. Bon, dans l'absolu, c'est pas si grave. Hein. Ouais il décide de snapper parce qu'ici il peut gagner facilement Zappé. Non bah écoutez on va On va être pragmatique Bah écoutez je pensais que ça allait activer son, sa carte Bon au moins on a vu Lich On a perdu un point pour voir Lich c'est important Même si Lich c'est quand même joué dans pas mal de, de decks Mais quand même Ah là. Ah là ah là, ah là Euh On peut Sunspot et Bonimo sur Allah. Non On va Ebonimo euh, ici. Toujours sur le lieu où on n'a pas d'infos. L'île aux monstres. Alors il a Changshis qui va nous poser problème. Il a Changshis qui est, peut être un petit peu chiant. On a Wave Doom qui est bien. Je pense que ça mérite pas un snap non plus. De toute façon, c'est dur de snapper contre un deck qui est théoriquement plus fort que nous. Hein. Franchement, on va, pas, on va pas se le cacher. Hein. Son deck est un poil meilleur que le nôtre. On va aller sur euh, là, franchement. Donc ouais, son deck est un peu meilleur que le nôtre. Donc c'est des snaps qui sont. Soit on, on, on, on fait des snaps bluff. Ok. Bon, on, on, va, on va les prendre les, les deux. On va jouer, on va pas abandonner ici. En vrai, on... il décide de passer, c'est intéressant. Peut-être qu'il sait que j'ai wave. Donc là, il va shiolk à 0. Bah, il snap sur Nidalevir aussi. Le fait qu'il ait la possibilité de gagner Nidalevir. Litch. Ok. Bon, on fait des points en attendant, hein, mine de rien. Là, la meilleure draw, ce serait Sandman. Ce serait incroyable. Sandman, super. Sandman ici. Et on finit par Aero à la fin. Ou Odin à la fin. En tout cas, on a deux très bonnes draws. Aero et Odin qui peuvent nous mettre très bien. Tout dépend de ce qu'il fait ici. Le problème, c'est qu'il peut jouer son... Son, euh, son Chang-Chi maintenant. Ça, ça peut être un poil chiant. Ouais, le, le chang maintenant peut être chiant. Ouais, lui, lui, ouais ça va être chang -Chi. Ah non, Dino. Ok. Et on a Aero, c'est dommage, c'est dommage. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Euh, non, malheureusement, Aero ne suffit pas, je crois. Ouais, le, le Dino est trop... ça fait trop de points. Malheureusement, euh, il aurait fallu un petit peu moins de points. C'est dommage parce qu'on a bien pioché. Après, on avait que 4 cartes dans le deck. Donc, euh. ouais. Là, malheureusement, je, ouais, c'est l'Anida Lévire qui nous pose un peu problème. Odin aurait été pas mal. Hein. Franchement, Odin, je pense que j'aurais peut-être même joué. Odin, j'aurais joué, je pense, en vrai. Je peux snap Bluff, mais c'est vachement greedy. Non, je pense qu'on va on va juste concede ici. On est derrière. On va se la jouer stratégique. Hein. Euh, le match-up n'est pas, euh, pas pour nous. Clairement, contre Shuri, c'est à peu près ok. On, on, contre Shuri, on bat les sorties shiel, qu'on ne bat pas les sorties crâne. Et euh, contre lui, on est un peu derrière. Je pense que c'est un 60-40 à peu près. Enfin, il a quand même 60% de chance de gagner. Donc voilà, match-up complexe. Donc, euh, essayer de le grignoter petit à petit. Voler des games, entre guillemets. Autant si j'avais joué l'autre deck, je pense que j'avais un match-up super bon. Autant là, le match-up est quand même un peu complexe. Mais c'est pas ingagnable, et heureusement. Blonde peut être pas mal pour nous, parce qu'on a quand même des belles créas. On a... Alors lui aussi. Et on a quand même des beaux bébés. Genre un petit euh, wave Ronan, c'est quand même strong. Hein. On va voir. De bah, toute façon, on joue deux. Est-ce qu'on part sur 4 Je pense pas quand même. Je pense pas. Faut voir, faut calculer. Parce que c'est tout le temps 2. Donc en fait, si on joue 4, nous derrière, il nous reste... J'ai euh, 7. Donc il nous resterait 3. Donc ça fait 2 et 2. Et là, ça ferait 2 et 2. Ouais. Ça nous fait 3 games potentiellement. Ah, J'ai envie de snap. J'ai quand même une très bonne main. J'ai beaucoup, beaucoup de points. On va snapper. On va franchement snapper. Ouais c'est con mais le Ronan c'est quand même une carte méga méga forte. Ouais on va essayer de jouer les 4. Ça me fait passer à 3. Lui ça le fait passer à 5. Mais dans tous les cas 3 c'est 2 matchs. Il faut que je, lui gagne 2 matchs. Et moi il faut que j'en gagne 2. Donc je pense que c'est bon. Euh, sans snap hein, je parle. On va faire le Ronan ici. Lich, ok, Leech est un peu chiant. Après j'ai des points. Odin, ça et ça. Non ça et ça. Bon ça fait quand même des points et on finit par Odin qui fera rien malheureusement à moins qu'on top deck un Doom. Un spot aussi. Ouais le dino est gros. On est un peu plus gros. En fait le dino il équilibre le Ronan. Le dino il équilibre le Ronan. Alors on perd sur Chang-Chi hein, mais de toute façon le matchup est compliqué Parce qu'on a un deck un peu combo Et donc on prend Lich et en même temps Il a la fameux, le fameux Chang-Chi Qui finalement nous pose problème parce qu'on a un big et on joue avec Ronan Donc ouais vraiment euh, C'est quand même assez difficile comme, euh, comme match-up. Donc on va jouer 5, je pense qu'on risque de perdre 5 quand même, mais on peut pas partir parce que soit on joue 4, soit on joue 5, ça n'a absolument aucun sens de partir. Vous voyez, c'est juste pas bon quoi. Même si le gars il nous dit j'ai 95% de chance de gagner, il faut quand même rester. On est commit comme on dit dans le poker, ou dans plein de choses. Hein. <rire> Là on est commit. Wow. Bah, je pense que c'est bizarre hein. Mais Peut-être qu'il a considéré que juste Odin Je sais pas c'est assez bizarre Après il a quand même du retard Beaucoup de retard ici Le truc c'est que si la Chang-Chi bon, si chang il gagnait Bon ça c'est cool hein. Mais c'est chaud hein. C'est chaud parce que le chang nous battait hein. En fait on a presque gagné parce qu'il nous a lich Et qu'on lui a pas donné avec Maximus des cartes en main Vous voyez c'est un peu con mais Je pense que si on lui donne des cartes en main euh, bah en fait, on limite on est moins bien Parce que qu'il il peut nous chang-chi. Euh, et là on l'a pas fait piocher Bon c'est vraiment très bizarre comme game Je pense que je vais sunspot au dessus de lézard, non Quoique Là voilà, je risque de faire électro avec du mana flottant que le sunspot va rattraper le lézard Moi ouais, je pense que oui honnêtement je pense que oui Donc là vu ma main... Euh... Après, j'ai que des bonnes draws. Hein, mais... Ouais, l'électro est bien. L'électro m'améliore bien mon sunspot. C'est cool. Ah, il y a le Lockjaw. La Timestone qui va bien. Grand central. Aéro. Ça sera au je pense. Hein. Ah remarque on est obligé de jouer là au tour 5. Est-ce qu'il faut pas essayer de le bloquer peut-être avec Aéro Peut-être ça a plus de sens de faire aéro maintenant. un peu bizarre comme move mais j'aime bien. sais jamais s'il joue 3 cartes ici, il a base des Avengers bloqués. Si la base des Avengers bloqués, il peut rien jouer. S'il peut rien jouer là. Vu qu'on est obligé de jouer là au tour 5, voyez. Donc ça peut être un play intéressant, il peut très bien jouer 3 cartes ici. Non, 2. Pas mal déjà. Ok euh, On va Sandman je pense C'est pas mal Sandman pour bloquer Il a le Dino qui est gros On a le Sandman Et là il faudrait un Ronan Magneto euh... oh, Techniquement il est gros mon Ronan derrière quand même un peu partout hein. un peu partout euh, ok j'ai 7 mana est-ce qu'il faut pas faire juste baron Bordeaux à gauche et passer est-ce que je peux gagner au mid si jamais ça ramène une étoile il joue une carte, ça ramène une petite euh, carte, et si je fais à gauche, je suis à 15, 15 plus 5, je suis à 20, s'il joue deux cartes, le dino il baisse, écoutez je pense que je vais Baron Mordo à gauche, c'est tout, de toute façon ça sert à rien de concede, il joue qu'une carte, le Chang-Chi, ça change rien, ça le fait gagner, je suis pas très loin à gauche, hein. je suis pas très loin, Ah la Mind Stone a fait piocher, ok. Mais je suis pas très loin, vous voyez. Je passe à 19. Bon là c'est parce qu'il a pioché avec Mindstone, mais si je joue deux cartes, c'est bon. Après, euh, voilà. Je pense qu'il sait aussi que ça peut être une carte qui est dans ma range, évidemment. Bon, Ebonimo, c'est fort. Ebonimo wave, c'est une combinaison qu'on aime bien. Moi j'ai encore. L'avantage c'est que je suis à 5, donc je dois gagner une fois sur euh, bah, la game d'avance, c'était une fois sur 4. Et je peux perdre 4 fois d'affilée, hein, le deck est tellement fort. Et le joueur, accessoirement, est pas mauvais. Ok, aéro. À quoi, lézard, ronan. Ça, c'est vraiment pas bon pour nous. Hein. C'est vraiment pas bon pour nous. Parce que justement on a envie de monter crescendo, bon après c'est peut-être pareil pour lui, mais quoi que. Lui peut juste faire un ton et dire à toi. arts bah, Le problème c'est qu'il a, il a qu'une carte en main mais il risque de piocher beaucoup. J'espère pas. Il peut s'épuiser, c'est une des rares solutions. Mais okay, bon ça change pas grand chose. Allez, pas de pioche. Fang-Chi, super. Il est sorti maintenant, ça c'est génial. La wave maintenant, je crois. Bon, euh, pas mal, pas mal. On est dans une bonne situation. Il va falloir trouver un Doom. Il va falloir trouver un Doom. Il va falloir trouver un Doom quand même. Ou alors on châte l'Institut Xavier. Et ça peut aussi passer par là. Mais il y a une chance. Il y a une chance. Un sacré match en tout cas. Ah, ouais, c'est bien, hein il a plus de main. Hein non, deux cartes quand même. Allez, le Xav Allez, le Xav Ah, nice. Oh, pas mal pour lui aussi C'est vraiment bien de, de part et d'autre. On va faire l'aéro au mid pour essayer de le bloquer au mid. Il va peut-être juste faire une grosse créa. Et la grosse créate sera jetée dans Lockjaw normalement. J'espère. Est-ce que ça marche avec Lockjaw Je pense que oui. Ouais, Blue Marvel, est-ce qu'il va dégager pour Lockjaw Non. Bon, on reste quand même bien ici. Ça sert à rien. On aura le Odin ou le Doom, on verra. Mais on n'est pas si mal. Hein. On n'est pas si mal. C'est dommage de ne pas avoir Sandman pour ce tort. Parce que là, à droite, il peut avoir beaucoup. Je me dis, est-ce qu'il ne faut pas bourriner à gauche Parce qu'en vrai, au mid, je pourrais avoir la Marvel qui arrive. Le truc, c'est que je suis dépendant de mon Renan. C'est-à-dire que mon Renan, il peut quand même vraiment, vraiment baisser. Ouais, c'est pour ça aussi le projet Pegasus, il nous a mis dans le mal. Parce qu'il a joué plein de cartes et maintenant, il n'en a pas beaucoup en main. En général, dans une partie de Marvel Snap, t'as quand même toujours à la fin des cartes en main, quoi. C'est assez rare de vider sa main. Ou alors tu joues un deck, ce qu'on appelle un deck Zo, un deck avec beaucoup de petits T1, mais... Ok, il a beaucoup de T1 dans son deck, quand hein. même. Mind Stone, juste. Intéressant. On a Maximus qui est strong. On hein. peu juste Maximus à gauche. J'aime beaucoup Maximus à gauche uniquement. Je trouve ça hyper hyper tricky. Je vais faire Maximus à gauche. Oui, il reste 6 cartes dans son deck. Maximus à gauche c'est super. Ça peut me permettre de gagner au mid. Et en même temps de faire des points à gauche pour la Marvel. Et en même temps lui il faut qu'il aille à gauche aussi. Donc euh, là la situation elle est intéressante. Je veux clairement s'en sortir mais je pense que c'est une très bonne draw C'est sûrement même meilleur, même meilleur que Doom en vrai C'est con hein, mais je... Ouais je sais pas parce que Doom c'était fort quand même hein. Mais les 5 là au mid tu gagnes avec ton plus 5 Alors Doom en vrai aurait été très très fort Mais Maximus est bien parce que c'est 10 points à gauche Donc je passe théoriquement à 16 Plus la Marvel Et en même temps je fais plus 2 au mid Mid c'est con mais là je suis devant au mid hein. L'aéro à carré hein. En vrai, l'aéro sur le Blue Marvel qui lui a bloqué finalement son board, ça me permet vraiment d'être bien. C'est important de bloquer des lignes dans ce jeu. Ouais, j'aime trop ce jeu, il est trop cool. <rire> ça se voit peut-être, mais j'aime trop ce jeu. Franchement. Ah, plein de cartes. Ça peut être pas si mal, hein. En vrai. Oh wow, la chatte. Est-ce que ça changeait la, la, la donne Non, ça changeait rien. Ça changeait rien parce que j'aurais eu la Marvel. Ça changeait rien parce qu'il y aurait eu la Marvel. Bah écoutez, vamos. Premier match. On va maintenant partir sur le pire deck du monde, évidemment. Très, très, très, très surprenant. Faut pas qu'il y ait de Killmonger en face. On va créer. Donc ce deck-là, deck de haineux, de euh, on lui donne plein de cartes et on lui fait azmat pour euh, détruire ses cartes, pour affaiblir ses cartes. C'est un deck très intéressant, très fort contre Thanos, je l'ai joué hier. Vraiment un super win rate contre Thanos. Contre les decks qui font des monocréas, peu de créa mais très grosse, genre Shuri c'est compliqué parce que nous on va essayer de pourrir un peu finalement le, le bord en face. Et si ben, il n'a pas besoin de beaucoup de lieux pour faire des points, c'est chaud. Thanos il a quand même besoin de pas mal de lieux. Et euh, compliqué contre Killmonger. Contre Killmonger, on est, on, on est sur quelque chose d'assez complexe parce que enfin, les decks on va dire avec Killmonger, donc je pense aux au decks contrôle. Euh, même si des Serra contrôle, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. En tout cas, dans un format tournoi, il pourrait sortir un Serra Control. Et il pourrait même sortir un Serra Control toxique qui utiliserait lui-même le cage. Et là, ce serait catastrophique. Ce serait 0%. Et euh... Enfin, il jamais 0. Mais... Et il peut également jouer euh, un deck sacrifice. Avec, euh, je sais pas, des Deadpool, avec des Bucky Barnes, des Wave, euh, Écureuil, euh, Killmonger, etc. Enfin voilà, Killmonger qui rentre bien dans des decks avec Nova. Des decks sacrifice. Donc ça, ce serait deux match compliqués. Et le deck Shuri. Donc voilà, il y a. C'est un deck qui est un peu polarisé, mais c'est tellement rigolo et c'est tellement surprenant. Que je pense qu'il y a des trucs à faire. Ok, on attend. On attend notre adversaire qui se remet. Ça déroute. <rire> bah, je suis trop content d'avoir gagné avec le Ronan. Le Ronan contre le Thanos, hein Le Ronan contre le Thanos ça va être intéressant de savoir un peu Ça, son ressenti sur les games. Let's go. Ah, le caillou, c'est génial pour nous. Le caillou, c'est génial pour nous. Ça peut le bloquer un peu plus. Sanctum, c'est... Ouais, c'est horrible pour nous. Regardez Titania pour la fin. Je curve Titania euh, Spider sur le T6. Bon, c'est dommage de ne pas avoir de curve ici. De ne pas, pas avoir de T2. Oh, sympa ça pour nous. Je vais pas snap. Enfin, c'est compliqué. de, Je sais... Bon Par contre, Mysterio ça fait peur. Après, c'est bizarre, il a fait Mysterio T2. Il n'y a pas Angel, il n'y a pas Bishop. Est-ce que c'est un Serra Control On va voir maintenant On va tout de suite voir Killmonger Ouais c'est peut-être un peu joué tôt ce Killmonger Mais ça me va Ce Killmonger me va Franchement ce Killmonger me va Je vais snap d'ailleurs J'aurais dû snap avant. Ouais, j'aurais dû snap avant. Ah, il joue un deck contrôle, hein, le Serra Control Killmonger. Le Killmonger va vraiment faire mal. Mais il connaît pas le deck, donc c'est normal de voir sunspot de Killmonger. Il a peut-être peur d'armure. Mais j'avoue que ça va faire du, beaucoup de mal. Bon, on n'a pas de Tanté de 1 que ça, mais c'est plus détruire nos petits débris, nos petites euh, merdasses, quoi. Ah j'aurais dû snap avant, j'aurais pris deux points je pense. Ah, my bad, my bad. Ah le sanctum c'est fort pour nous. Hein. Ok. On snap là. J'aime bien ma main. Écoutez, je vais snapper, j'ai une main qui est quand même bien tempo. On va faire le débris ici Ouais c'est... Ah ce Killmonger il nous fait du mal Après Bardeluke c'est très bien Vous jouez une carte, il retourne votre main, on ne sait pas s'il si a Scarlet Witch dans son deck Et il décide de partir avec Jotunheim et Scarlet Witch Avec fait avec Bar de Luke et Jotunheim ça fait deux lieux compliqués Serra Control c'est un deck qui aime avoir trois lieux pour jouer quand il y a 3 lieux pour jouer, c'est probablement le meilleur deck du jeu. Et il n'y a pas tout le temps 3 lieux pour jouer. Ok. Bon Mojo c'est plutôt pas mal dans le match-up. Parce qu'il sera quand même souvent 8. Shadowland, alors ça c'est bien si on chope une Viper. Euh, on a un Black Widow. On va jouer à droite. Black Widow c'est pas mal, ça peut le bloquer. La sentinelle. Ouais, ah, c'est match-up compliqué. Hein. Match-up très complexe. On a la Viper. On euh, n'est pas obligé de lui filer maintenant. On va juste Green Goblin. Comme ça, on joue un peu plus curvé. On va snap. Alors. Euh, ouais, en fait, si on avait échangé les deux matchups, typiquement, si on jouait notre deck d'avant. Contre ça, c'était presque free win. Avec euh, Sandman, c'était trop bien. Et si, on a Et si on jouait lui contre Thanos, c'était trop bien. Donc dommage, mal les matchs sont mal mis, mais justement, ça, ça rend le, le, le truc hyper intéressant, je trouve. On va arriver à le bloquer totalement et qu'il pourra plus rien jouer. <rire> non, parce qu'il a Killmonger. Killmonger, ça bute les ninjas, ça va buter les débris, ça va... Pff, ouais, ça va... Ah, ça va me briser en deux. Dommage, parce que là, on a une main qui est incroyable avec Luke Cage Azmat, et on lui... On lui pourrit son, son jeu, quoi. Il ouais, y a Carnage, évidemment, j'en ai pas parlé, mais que quand j'ai dit euh, les decks sacrifices, enfin les decks avec Killmonger, mais en gros, Carnage, évidemment, nous, nous bloque. Bon, je pense que pas une version avec Carnage, sinon il jouerait The Hood. Mais il peut y avoir des Serra Control ou de carnage. Et là, évidemment, c'est encore pire. Et bon, voilà. C'est un, un deck polarisé. C'est un deck qui est intéressant, mais polarisé. Il y a la Scarlet. Il nous va, en vrai. Oh, je crois qu'on le bloque. Grâce à Londres, non Oh, waouh. On l'a bloqué totalement. Wouah Londres qui carry. Bon après il lui restait une, un slot, hein. il pouvait juste kill Monger au pire hein, mais on l'a bloqué totalement. Ouais c'est magnifique hein. Il est incroyable ce deck hein. Bon. Monte quantique. Oh, snap. On a Hood Viper, c'est super fort. Monte quantique, euh, c'est pas forcément bien pour nous. Ouais, quoi que les Luke Cage et les Black Widow, on peut les mettre là, les Sunspot. Ouais, il y a pas mal de merde qu'on peut mettre à gauche. Nova, bon. Il va la détruire à un moment. N'empêche pas. Oh, ça c'est super pour nous. Dimension des rêves, il peut pas Serra. À... Il peut pas Serra sur son, t... son T5. Même s'il a pas besoin de ça pour gagner, c'est vachement intéressant. Shop. En fait, il faut pas jouer les deux. Ouais, si on va quand même bloquer au, au mid. J'ai pas envie de démon maintenant parce qu'il va, il va lâcher un killmonger. Ok, il nous détruit notre débris, mais on s'en moque. On n'a pas le cage malheureusement. Ouais, il snap, ça veut dire qu'il a Killmonger. La question c'est est-ce que Spider-Man ça fait gagner Il va détruire quand même beaucoup de cartes. Le hein. problème ouais, c'est qu'on est obligé de démon. Ah mais c'est lui qui démarre, je pense qu'il va, il va Killmonger maintenant. Ouais, il y a moyen, il y a moyen je pense en vrai leur faire ça et ça. Bon c'est un peu greedy mais je pense qu'il va killmonger maintenant. Et je pense que ça me dérange pas tant que ça. Je vais lui laisser à gauche. Et je vais essayer de gagner à droite et au mid. Je sais pas si j'y arriverai mais. Ouais, je lui laisse totalement la gauche. Bon c'est un peu tricky mais. Ok, super. Lui qui démarre en plus. Let's go, on va tenter. C'est un peu grid, mais on va tenter. Je pense que j'ai quand même une bonne main. Je pense que le match-up est vraiment dégueulasse, donc il faut prendre des risques. Sinon, je gagnerai pas. Si j'essaye de grignoter, en fait, la game d'avant, j'ai quand même eu un peu de chance. Euh, je pense que le match-up était trop mauvais. Là, le match-up, il est, il est horrible aussi. Donc, je pense qu'il faut prendre des risques. Ça va. En vrai, ça va. Ah, j'ai pas assez d'écart. Il me manque un point à droite. Le fameux enchantress sur... Ah, dommage parce que j'avais bien... En fait, si je mets Azmat ici... Ouais, mais c'est dur à savoir. Parce que j'ai quand même besoin d'avoir des points là. Et je me suis dit, vu que j'ai Mojo. Mais vous voyez, si j'inverse les deux, je prends 6. Ah, ça se joue vraiment à rien parce que là, je peux faire 4 et 11. C'est super dur. Hein. On peut pas, on peut pas imaginer ce spot. Mais... Ah, ça se joue à que dalle. Je vais snap, je vais jouer 4, j'ai une bonne main. Ouais, on doit prendre d'énormes risques, hein. le match-up est horrible. Plus on, on, on a un match-up compliqué, plus on prend de risques, comme sur Hearthstone hein, et les jeux de stratégie, plus on est bien dans le match, plus on essaye de limiter. Finalement, j'ai presque envie de vous dire que si vous êtes très bien, il faut éviter de trop snap. En fait, c'est un peu ça l'idée. Mais en ladder, c'est différent. Quand vous êtes bien, vous devez snap, vous voyez. Donc il y a vraiment des, des façons de jouer un peu différentes en fonction du tournoi et du ladder. Mais je pense qu'en tournoi, il faut... si on est bien, on doit juste grignoter, grignoter, quoi. Et là, il fallait prendre le spot. Ah, on est vraiment pas loin. Je pense que ça. Ah, je suis frustré, mais en même temps. Euh... On, on a vraiment bien tourné autour de ces cartes, donc je suis quand même fier de mon niveau là. Bon, on a une belle main. C'est juste qu'on a le sunspot et le démon, quoi. Zabou. Il va jouer à gauche. On va Titania Luke Cage. Comme ça, il, il peut plus jouer à à à gauche. Il joue, il me rend mal à Titania, tout simplement. Bah je crois que ça me va de mettre des vibraniums en vrai. Je crois que les vibraniums ça peut pas être détruit. C'est 4 points. On est, on est tellement dans le mal je crois dans le matchup. <rire> on va jouer avec les mines de Vibranium. Ouais, je pense que je peux pas gagner. Je peux pas gagner contre un deck avec des Killmonger. Assez ah, chaud. Hein. Ah, il nous a sorti des beaux decks. Hein. J'aime bien. Hein. C'est une line-up de tournoi. Hein. Le Serra Control et le Thanos. En plus, j'aime bien sa version Serra Control. C'est la même que je joue. Elle est hyper intéressante. Ton gobelin. Mange ton gobelin, comme on dit. Écoutez, on va bourriner comme un bœuf, dans le sens où, de toute façon, si la Killmonger on ne peut pas gagner. Ah, c'est tellement frustrant la gamme d'avant, on jouait 6, ça veut dire qu'il aurait resté, il, lui aurait... il aurait encore eu un Ah non, on, on pouvait jouer la finale en vrai. Euh, si on gagnait le combat d'avant, on gagnait, wow, ça s'est joué, jouait... ah c'est ouf, c'est ouf, hein, franchement si on avait gagné. Mais même perdre c'est ouf, je trouve, perdre à 1 comme ça, juste sur un, c'est pas un misplacement parce que, est... franchement le, le placement il est... il est quand même relativement hasardeux. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, mais... Ah, c'est ouf Franchement, c'est incroyable. Ouais, on va se le manger. hein. Je mange ton Killmonger, hein, comme on dit, hein, dans le milieu. Ouais, je reste un poil devant, je crois. Bon, au mid, on va lui laisser. Hein. De toute façon, il faut laisser une, un lieu. Ça, c'est très très important. Ah, ça, c'est pas ouf, pour nous. Bon, sur Azmat, est-ce qu'on peut s'en sortir Azmat peut-être Non. Le vibranum il a pas un truc du style. Euh... Non, ne peut juste pas être détruit. Oh, on a perdu. En fait, le truc c'est que dans tous les cas à droite il nous passe devant avec Bishop. Donc on est obligé de faire Azmat à droite. Ouais, mais là on a plus de cartes en main. Lui il en a trois. ouais. Dommage, dommage. Dommage qu'il ait l'initiative. Parce qu'on avait top decké en vrai. Ah non, il y avait Luke Cage dans tous les cas. Dans tous les cas, c'était mort. Ouais, bah, GG, hein. franchement, c'est un sacré match. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je fais pas BO3, sinon ça aurait fait franchement un match de plus d'une heure. C'est pas mal BO2, hein. c'est long. Hein. Vous imaginez en tournoi les BO3, ça peut durer une heure et demie. Hein. Et encore, euh, on est quand même relativement agressif sur les snaps. On a snappé il hein. y a des joueurs qui ne snapent jamais. Hein. Ah, magnifique. Magnifique, franchement, je l'applaudis et je m'applaudis parce que c'était un match d'exception qu'on a joué. Alors, je vais l'appeler, comme ça on va vite fait débriefer, évidemment. Va rapidement débrie débriefer. Ah c'était chaud, c'était tellement chaud. Héros hey, fichu, heureux heureux. Ah c'était chaud hein. Ah GG GG. <rire> c'était chaud, c'était chouette. Ouais, c'est vrai que là, le, le là, deuxième match mon Killmonger MVP quoi. Ouais bah c'est est un, un deck qui est vachement polarisé quoi. Donc euh, le moins de Killmonger, ouais. le moins de Carnage. Euh, du... Et encore je suis pas loin sur euh, juste ce, le match juste d'avant là où euh, on ouais, joue 6. En fait si j'inverse le Azmat avec un Luke Cage c'est pile poil bon. Mais bon c'est dur de. C'est ce que je disais ouais. pendant, le, pendant les matchs, je disais bah, c'est simple, là il y a un match qui me floude le board et moi de base j'ai envie de floude le board. Donc euh, si j'ai pas Killmonger, la game elle est, elle est cuite quoi, pour moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et... et après sur le premier match, euh... mais je pense que sur le premier match ouais, t'as plutôt un bon match-up, après je m'en sors bien, je pense que j'ai quand même pas mal de chance parce que tu trouves pas ton Chang-Chi dans certaines situations. Ouais, les terrains m'ont fait chier à certains moments oui. sur le premier match. Après, euh, je, je vais revoir mes games, mais je pense que vu, vu que je commence un petit peu avec Thanos, j'ai joué hier. Je pense que je dois pas faire des trucs non plus super méga opti, mais euh, mais ça m'a embêté, ouais. Ça m'a embêté. Ouais, mais c'était euh, ouais, franchement, c'était un beau match, bien long, bien, ouais. bien technique et euh, et puis euh, ouais, franchement, on a, on a bien joué, je trouve. J'y euh... suis allé sur la, tu sais la, la partie, une des premières parties où je perds 4, où tu mets Maximus. Ouais. J'aurais jamais dû la tenter, mais j'y suis allé quand même, ouais. Mais c'est vrai que celle-là, il euh, fallait que je fuis, Je, euh... je l'ai tenté en me disant, allez, il n'y a que Maximus qui peut, qui peut m'embêter. Bah, si je me que Maximus, ça se fait, non Ouais, mais je me suis dit ça. Je me suis dit, tiens, il ah. n'y a que Maximus. Au pire, il y a un nul à gauche, bon, j'y vais. Ça ne pas joué à... Et je le sentais. Je sentais que tu avais un truc. Euh... Ouais, ouais, mais c'est bah, des decks un peu surprenants. C'est un peu moins fort que les decks top méta, mais il y a ce côté surprise qui peut être intéressant mais il est pas mal hein, franchement ce mélange de rampe dégoussier euh, ouais. avec euh, Ronan c'est cool hein. bah, Ronan l'avantage c'est que ça, ça c'est égalité avec les dinos quoi bah, ça fait c'est embêtant contre Thanos clairement c'est un bon ouais. steak c'est hein. un bon steak et euh... bah, au début je l'avais mis en mode full Ronan et en fait euh, ça gagne pas assez quoi donc là l'avantage c'est que tu le mixes un peu avec un électro et en fait t'as quand même plein de games que tu gagnes juste avec Sandman euh, Doom mm. Sandman Aerodin quoi ouais donc clairement ouais. Bah écoute, merci à toi, c'était super cool. Et euh... Merci à toi je joue pour la vita. Je pense que les gens vont bien aimer on refera un on en refera un Ouais, en BO3 cette fois pour. Mais là déjà c'était long, hein. franchement en BO2, 50 minutes quoi. Ouais, là c'était le bon format, c'était ouais. cool. Merci à toi, et, euh... et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao tout le monde.